Les vers très fragiles, mais c'est vraiment nos alliés, les, les... ils sont indispensables. Sans les vers de terre, on peut pas... C'est des, des, euh, vraiment eux qui ouvrent le sol vers le bas. Alors ils ont plein d'avantages, on va pas faire un course au verre de terre, mais il faut un travail physique, mais il faut aussi un travail de, de, de, de déparpilleur biologique, c'est-à-dire les mucus, les, les, les enzymes qu'ils ont dans leur déjection, et qui, qui, qui, qui ils polluent en fait, entre guillemets, positivement le sol en profondeur. Ils amènent la vie biologique au niveau de la répartition de champignons et des bactéries en profondeur, et du coup le sol devient vivant sur une profondeur aussi profonde que les galeries. Et après les racines vont pénétrer, les racines vont faire des exudas, les exudas vont continuer le boulot, etc., etc., etc. Mais les vers de terre, c'est vraiment le point de départ. Et pour ça, laissez la matière organique en surface. Allez, contenu. continue. Alors les anéciques, voilà, enfin bref, on va continuer. Alors les lombriques, ils aiment bien le, les, les, les pailles qui sont déjà pré-dégradées. On va continuer et les Allemands ont fait des travaux là-dessus. Les pailles traitées en fongicides, ben, les vers de terre, ils ont du mal à les, à les dégrader. Les pailles qui sont au sol, qui sont un peu pré-digérées par les champignons... C'est très positif. Vous éliminez tous les champignons, ce qu'on appelle les donnes, etc., donc, euh, qui polluent. Donc, tous ceux qui nous disent que vous aurez de gros soucis euh, avec euh, les, les, euh, les mycotoxines dans vos céréales, etc., si vous avez un sol qui fonctionne comme il faut, les mycotoxines, c'est un problème qui n'existe pas, ou, ou très peu. Après, si vous faites du blé après un maïs, etc., il faut être prudent quand même. On peut, il faut choisir des variétés, il faut faire des mélanges, etc. etc. Vas-y. Donc, euh, oui, juste un peu par rapport au turicule, euh, en grosso modo, c'est 5 fois plus d'azote, 7 fois plus de phosphore, on fois plus de potasse, 2 à 3 fois plus de magnésium, 1,5 fois plus de calcium, qu'est-ce que vous voulez plus Et de moins cher, on peut... On peut on... C'est le top, quoi. C'est pas encore un compost, mais c'est très très bon. Vas-y. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit, les vers de terre doivent être nourris. Je n'ai pas une photo qui vient de chez moi, mais euh, l'autre jour, j'étais un, dans un chemin agricole, j'ai vu en pleine trace de tracteur un turicule de vers de terre. Et il y a des travaux, l'INRA a travaillé le sujet, si un sol est bien pourvu, en verre de terre anessique, si une année vous faites des traces ou euh, des dégâts, entre guillemets, en six mois, les vers de terre refont des galeries, et il leur faut deux ans pour remettre le sol en état comme il faut. Quoi. Mais euh, si vous avez une bonne population de vers de terre, le sol, c'est une, une question de temps. Et nous, nous n'avons pas toujours le temps, mais la nature, elle est, elle est équipée pour remettre les choses en, en, en route. Vas-y J'ai 10 minutes. Alors, comment est-ce qu'on va gérer les adventices là-dedans Alors, le mieux, c'est peut-être aller tout de suite euh, aux photos. Le mieux, c'est... On, on a vu que... Pour qu'un système fonctionne bien, il faut occuper le sol la plupart du temps. Donc, notre objectif, pour bien occuper le sol, euh, c'est... La première chose, c'est une rotation avec des couverts. Et après, essayer d'avoir un, un non vide euh, au niveau des cultures, parce que dès qu'il y a vide, il y a automatiquement la, la nature hors du vide. Donc, c'est-à-dire un, un terrain nu, ça n'existe pas dans la nature, sauf quand c'est gelé et que ça va repousser après, ou quand c'est trop sec dans certaines contrées, euh, il y a une phase de, de, de, de dormance, mais le sol n'est jamais la terre n'est jamais euh, nue. Donc euh, l'objectif, donc là, j'ai fait des, un certain nombre d'expérimentations. Alors quand je démarre les sols en ils sont en non-labour tous depuis un bout de temps. Mais en bio, je démarre systématiquement par deux années de culture d'hiver, donc de céréales, pour pouvoir faire deux années de suite des engrais verts. Et donc, dans les deux années de culture d'hiver qui se suivent, je mets toujours en place un couvert et j'essaye de ressemer directement dans le couvert. Alors donc, à gauche, c'était la smith orange couvert après. À droite, c'était... Euh, en fait, j'avais fait un essai de semis de couvert... Euh, de seigle dans un couvert euh, qui existait déjà. Mais le seigle s'est fait bouffer, bouffer par les limaces. C'était euh, l'hiver dernier, très humide. C'était une petite parcelle où je voulais faire un essai pour semer après du soja dans euh, de seigle que je couche. Ça, c'est donc l'orge qu'on a vu avant le semi. On voit à gauche l'orge. Par contre, ce qu'on peut voir à droite, et ça peut faire peur, et ça m'a euh, ça fait peur au début parce que mon semoir, j'ai des dents à 27 cm, je sème à 27. Donc c'est assez écarté, c'est comme ça, c'est une bonne chose pour moi, c'est un bon compromis. Et là, c'est du sarrasin. Parce que dans le couvert que vous aviez vu avant que je roulais, il y avait du sarrasin. Et euh, je ne voulais pas mettre trop tôt. Et puis après, il y a eu une phase météo qui était vraiment exécrable en 2012. Et du coup, j'ai semé et le sarrasin inflorescence indéfinie. Donc il y a des premières graines de sarrasin qui étaient déjà maturité. Et en fait, ça m'a fait... Euh, une levée de sarrasin, moi, de fin mars, début avril, et je commence à avoir les chocottes. Mais bon, parfois, euh, on a des risques. Et on voit après que l'orge, au euh, mois de juin, bah, elle a couvert. Là, où il y avait des arrêts de ce mois où j'ai fait des... Parce que ça bourrait, hein, c'était après maïs. Hein. Euh, non, c'était après blé, mais ça bourrait. Euh, j'ai eu des bouchons quand même. Et euh, quand, je faisais... quand il y a des bouchons, que je m'arrêtais, que je repartais, il y avait un mètre où il n'y avait rien. Et donc là, effectivement, le sarrasin... Il a poussé parce qu'il avait de l'air, mais la concurrence avec l'orge, euh, était, était. on voit un peu de relevé aussi de l'année d'avant, il y avait du tritical et des pois divers. Mais bon, ce n'est pas un souci puisque ça part dans, dans l'alimentation animale. Donc là, c'est des cultures euh, que j'appelle extensives. Donc, il, y a... Alors, oui, il y a une donnée principale que j'utilise souvent dans mes techniques, c'est une fertilisation localisée. Vous avez vu sur mon semoir avant, il y a deux trémies. Et donc, souvent, je mets un engrais organique euh, euh, basique, enfin, euh, basique, non, il est étudié avec du soufre, du calcium, un peu d'azote, phosphore, etc., un mélange, euh, dans la redsmi, euh, pour avoir euh, de la nourriture, notamment des protéines, pour tout ce qui est l'activité euh, biologique dans, dans, au niveau de la rhizosphère. Et pour, pour, pour euh, favoriser, en fait, la culture par rapport à l'environnement de la végétation spontanée qu'il peut y avoir. Donc, c'était assez propre. Il y a des coins. Alors, j'ai quelques soucis euh, parce que cette parcelle est perpendiculaire euh, aux parcelles de mes voisins qui ont tous du maïs. Donc, ils m'ont tous arrosé euh, dans mes céréales. Et quand je se mets les couverts à certains endroits, c'était un peu gras. Et là où c'était gras, j'ai eu du chardon. Parce que le chardon a commencé à germer. Euh, pour que le chardon germe, il faut certains champignons qui se développent. C'est des champignons de type anaérobie. Donc, les mecs, ils me foutaient tous les 8 jours. 35 mm de flotte dans un champ où il n'y avait aucune culture pour l'absorber, ben, le sol était gorgé d'eau. Et moi, je pouvais. Donc, euh, j'ai engueulé, je demandais de, de régler son canon différemment. Mais bon. Ça, c'est une autre expérience. Donc, ça, c'est un semis de blé. Dans une parcelle, euh, c'est la parcelle qui est sur le site de la conservation des sols euh, euh, au niveau des suivis parcellaires. Donc, euh, dans cette parcelle, il y avait un. d'un et dans cette févrole, euh, il y avait du gaillé et je me suis dit, il faut absolument que je pompe un maximum d'azote euh, dans, dans ce, cette parcelle après la févrole, dans le but de mettre un blé l'hiver suivant. Alors c'était une févrole d'hiver au début, 2012, euh, ça, ça, il y en a, a eu moins 25, la févrole d'hiver a gelé à 80%, donc j'ai escalé, je remets un févrole de printemps dedans, qui était assez luxuriante, assez propre, il y a un peu de gaillé en dessous, mais ça n'a pas euh, gêné la, la productivité. Et donc je me suis dit il faut absolument que je mobilise le maximum d'azote de cette parcelle parce que sinon je vais avoir une infestation de gaillets, J'avais bien vu. Mais euh, donc j'avais semé euh, de la fassili, de la moutarde et puis il y avait des quénopodes qui enlevaient, enfin tout un truc. En automne j'ai roulé, je me suis dit je vais faire un travail strict minimum. Donc euh, j'ai roulé et je crois que la photo suivante on voit peut-être, oui j'ai semé, les... donc c'était le champ après le semis. Euh, en espérant que ça se passe bien bah, par contre je se mets euh, un peu tôt on va dire, continue on voit le blé il est magnifique hein. on voit, donc ça c'est je plus, euh, en février mars, euh, le blé qui, qui part bien donc toujours fertilisation localisée mais il y a d'autres diapos et là on voit quand même que euh, en fait, le gaillet il a, il a levé surtout dans les rangs mais il a aussi levé entre les rangs continue et à certains moments j'ai dû prendre une décision alors c'est là que ça se complique euh, c'est là qu'il faut aussi revoir notre notre modèle d'approche. De, de, de, en euh, conventionnel, on à blé, c'est pour récolter un blé. Et, et ça, c'est Frédéric, vraiment, qui Frédéric Thomas, qui m'a vraiment inculqué ça. J'ai déjà semé des découvert de céréales, donc de blé, dans des zones euh, inondables, donc où il y a potentiel un risque d'inondation de 80% de chance qu'il y a de l'eau qui passe dessus en hiver et que votre truc qui dégage. Mais j'ai semé après un soja dans, dans une parcelle au bord de rivière. Euh, après soja, à la volée et pour de rangs pareil, un petit déchaumeur à 10 que vous avez vu, et hop, on n'en parle plus. Tapez 150 kg de semences de ferme, vous mettez ça, vous partez, vous mettez le pognon pour un couvert, pas plus. Puis après, vous regardez ce qui se passe. Et j'ai eu de l'eau une fois, deux fois, le blé c'était encore conventionnel, le blé allait. Pas si mal, au printemps, là, il y avait de l'eau dans la partie très argileuse, il était un peu pâle. J'ai mis 30 unités d'amaux. Je me suis dit, si jamais ça va pas, on va dégager ça, on va mettre un maïs sur un soja. Et le blé, j'ai vu qu'il est parti. Il avait du peps. J'ai laissé ce blé, j'ai remis un deuxième apport d'azote. J'étais à 160 unités. Le but, c'était de monter à 240. Objectif, 80 quintaux, 3 unités d'azote, un raisonnement classique. Puis je me suis arrêté à 160 parce que quand j'ai vu comment la gueule qu'il avait, je me suis dit, je vais le ramasser par terre. Le pas désherbé, c'était propre, en conventionnel. Je pas mis de raccourcisseur, j'ai pas mis de fongicide puisque c'était après un truc, j'ai fait 94. Donc on appelle ça un comportement opportuniste. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire quand en bio, et ça j'ai appris très rapidement, quand on voit que la culture n'a pas de peps, quand on voit qu'elle est sale ou pas propre, on ne se pose pas trop longtemps la question. Alors c'est chiant quand c'est maïs parce que ça coûte cher, les semences. Mais quand c'est des semences de ferme, même du soja, on... il ne faut pas hésiter. C'est une leçon de base. Quand Sinon, on, on se torture à, à maintenir une culture propre qui n'a pas envie. De... Une culture pour qu'elle ait une chance de gagner, il faut qu'elle ait du pep. C'est-à-dire, ça se voit. Vous, quand vous avez l'habitude de la culture que vous avez, il faut que ça parte. Si ça part pas, c'est qu'il y a un hic. Alors, ça peut être climatique, ça peut être chimique, fertilité, etc. En bio, on n'a pas de, de route de secours. On peut. Donc là, j'ai estimé. Moi, j'avais donc notion de gestion de risque. C'est une démarche holistique. Alors, démarche holistique, c'est avoir la vision de ce qu'est un sol, comment fonctionne un sol pour qu'il soit en bonne santé. Et après, il faut se fixer des objectifs techniques précis par rapport à un garde en gardant tête pour que mon sol marche bien. Il faut que j'ai une diversité de cultures, une diversité de racines, etc. Et quand ça ne va pas, à certains moments, il faut avoir à arriver à évaluer le risque. Et, et euh, avant, on prenait pas de risques en hein, conventionnel, on mettait un, un, un insecticide au semis, on traitait les semences avec des fongicides. On nous a appris, zéro risque, il ne faut pas prendre de risques. C'est des techniques de marketing, hein. si vous voulez vendre, euh, vous vendez la sécurité, etc. etc. la tranquillité, la, sécurité, la, la fiabilité, etc. Et nous, on fait la démarche contraire. Donc, on se fait violence au niveau, au niveau de notre comportement, qui était un comportement de, de facilité. Et donc, à un certain moment, il faut gérer le risque. Et gérer le risque, c'est quoi C'est apprendre à évaluer. Et souvent, je dis aux gens, tu prends un tableau, une feuille, tu marques dessus, à gauche, avantage, à droite, inconvénient. Ou, euh, ou risque et euh, opportunité, c'est comme vous voulez. Puis vous mettez, euh, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête. Euh, mais, mais tout, c'est-à-dire, j'ai qu'une parcelle de blé, ça va me faire chier pour la récolte, parce que je vais, la gestion de 2 hectares de blé, de collecte c'est un problème. Allez, ça, c'est un inconvénient. Il y a le gaillet, c'est un inconvénient. Il y a ceci, les avantages, il n'y a pas besoin de ressemer, ça coûte moins cher, etc. Puis vous faites ça plusieurs jours, vous laissez pendant huit jours, vous laissez le truc passer. Puis à la fin, ça deviendra évident pour vous quelle solution vous allez prendre. Parce que vous allez y penser de temps en temps, vous allez revoir votre truc. Et à la fin, ça va être évident pour vous qu'il faut le laisser ou pas le laisser. Et par contre, il faut, faut, faut prendre des décisions à certains moments et il faut les assumer. J'ai un collègue l'an dernier qui avait lutté en bio avec 30 hectares de maïs, il fait du cochon sur paille, 30 hectares de maïs, sale, la moitié bouffée par les corbeaux et tout, un jour il me téléphone, écoute, je ne sais plus quoi faire. Je retourne, fin mai, je scalpe, je retourne, enfin je, je retourne, à dire je détruis, je ressème ou pas. 30 hectares de maïs, c'est un paquet de pognon, c'est 10 000 euros de semence. Puis je suis allé le voir. On a dit, j'ai dit, écoute, euh, toute façon, enfin, on a décidé vite. Hein, j'ai dit, euh, si on trouve des, si trouve des semences adaptées plus précoces, moi à ta place, je, je, je, dégage. Donc, il a dégagé. Il n'a pas bien dormi pendant deux trois nuits et il a fait le bon choix. Alors, c'est difficile de dire. Par après coup, on peut dire, il a eu de la chance. Mais si vous provoquez pas la chance, c'est à un moment où vous prenez pas un risque, vous pouvez pas avoir de chance. Et ça, c'est des décisions qu'il faut apprendre. Pour lui, le risque, c'était d'avoir un maïs à acheter pour ses cochons. Et il a, fait, il a mis la somme. Ça, ça foutait le vertige, quoi. Il ne pouvait pas acheter 20 hectares de maïs. Parce que les, ce qui restait, c'était à peu près 10 hectares. Il s'est allé ses parcelles, etc. Il n'y avait que des inconvénients. Et donc, on a tombé en juin dans une période sèche, chaude. Le maïs est sorti tout de suite. Deux coups de, de, de RCTRI, le champ était propre. Un coup de bineuse, c'était un maïs nickel. Il avait du peps, il partait, etc. Et bon, il a mis des canons contre les corbeaux, enfin bref, il a, il a pris des demandes aussi. quoi. Parce que c'est très risqué de faire du maïs après les autres. Quand vous êtes Donc c'est apprendre à gérer les risques. Moi j'ai pris le risque de, la... de retourner mon blé, mais j'ai laissé une bande, un passage pour l'enrouleur, où j'ai laissé le blé, euh, 3 mètres de blé pour voir ce que ça donne. Et on voit que j'ai, par rapport à l'infestation, j'ai bien fait, parce qu'on voit que le gaillet il montait aussi haut que le blé, et que euh, ça m'aurait vraiment euh, ensemencé la parcelle continue. J'ai mis du maïs, j'ai fait une belle récolte de maïs, mais mon gaillet m'a fait chier quand même, puisque le, le printemps était très humide, j'ai scalpé mon blé, euh, j'ai semé un maïs, je passe à coup de rotoère, j'ai semé mon maïs, et j'ai eu une relevée de gaillet et j'ai pas pu intervenir dans mon maïs avant qu'il avait deux feuilles. C'est-à-dire, j'ai pu faire zéro passage avec mon outil à l'aveugle. Et du coup, le gaillet qui était sur la ligne de maïs qui avait levé parce que c'était frais, le gaillet lève quand il fait frais, quand il fait chaud ou trop froid en hiver, il lève plus. Normalement, au mois de, euh, fin avril, on n'a plus de gaillet qui lève. Il lève en mois de mars, il lève en octobre, il lève plus en décembre, etc. Ben, il a levé, donc euh, sur les rangs j'ai eu des problèmes. Et ce, donc après après ce blé, euh, après euh, ce maïs, je commence à fatiguer, j'ai mis un tritical poids, semence de ferme, dans le euh, but de mener un tritical poids s'il est propre. J'ai semé le euh, 1er ou le 2 novembre, juste avant les pluies, il a fait chaud et humide. C'est un champ de gaillet. Il est de triticale magnifique. C'est un champ de gaillet aussi, qui commençait à bien rougir parce qu'il fait sec à ce moment en Alsace. J'ai quand même décidé de l'escalper. C'était de le, de, de, de, de, un couvert végétal et de remettre un soja à la place. Pour X raisons, déjà, j'en ai marre du gaillet. Je ne peux plus multiplier le gaillet sur cette parcelle précisément. Et puis, deuxièmement, euh, j'avais un autre endroit où je devais mettre du triticale dans mon idée pour avoir un volume de 25 tonnes pour faire expédier. La parcelle, il euh, y a eu de l'eau en automne. J'ai pas pu se mettre de triticale. Du coup, euh, je devais gérer 1,2 hectare de, tritical, de récolte de triticale. Ça fait 4-5 tonnes. Ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc, du coup, je mets du soja. Alors, pour vous, pour vous expliquer un peu dans la démarche, euh, comment euh, il faut. Alors, continue. Encore deux, trois photos d'autres exemples. Donc ça, c'est une parcelle. Il y avait du critique à poids dans cette fameuse zone inondable où j'ai fait du blé il y a quelques années. Euh, on a eu un hiver très humide 2012. Et une partie de la parcelle, la partie avant qu'on voit à droite où il y a du soja, au qui est -de là-devant, était inondée en hiver. En mois de mars l'an dernier, j'allais chez un collègue, chercher de l'orge de printemps, du poids de printemps, j'ai semé de l'orge de poids de printemps dedans. Huit jours après, 10 cm de flotte, de nouveau sous l'eau. Parce que la partie est un peu plus basse. Et donc, du coup, bah, j'ai ressemé. Donc, en mois de fin mai, j'ai semé du soja. Et le soja a bien levé, euh, était assez propre, euh, mais pareil, euh, derrière j'ai laissé euh, mon tritical poids et c'était une très très bonne récolte, même si là ça allait, derrière il y a des zones où c'était assez clairsemé, euh, j'ai quand même fait à peu près 4, 3, 3 tonnes et demie de poids, que j'ai valorisé en semences de couvert, donc c'était un très bon exercice. Et puis j'ai fait encore 25 quintaux de triticale donc ça fait du 50 quintaux, dont les poids valorisés presque à 1 euro le kilo. Quoi. Donc... Euh, Finalement, c'était une bonne... Et j'ai fait l'essence de mon soja pour cette année. Il faut toujours avoir une attitude... Si vous voyez que les problèmes, c'est foutu. Si vous voyez des solutions, des opportunités, vous allez avancer. On a fini. Euh, juste des pistes de travail. C'est quelques diapos de mon collègue suisse, euh, Maurice Claire, du FIBAL. En fait, pour eux, c'est évident, et c'est ce qu'on fait, plus de culture seule, que des cultures associées. Alors ça, c'est une févrole devant la moise et à gauche, une févrole non associée, avec de l'avoine continue. Tout seul, c'est propre. On va jetaner en soja, donc il y a différents protocoles de soja associés qu'on va mettre en place et qu'on va tester. En fait, on va associer le semis du soja avec ou de la caméline, ou de l'avoine d'hiver, ou du seigle d'hiver, qu'on va robiner entre les rangs à partir de quand, quand euh, ça sera levé, mais des résultats montrent qu'un euh, soja euh, continue, un soja associé, en automne avec, euh, avec une, euh, une autre culture, en fait, il va rester propre, même si vous passez une bineuse, un coup de bineuse ou deux coups de bineuse. Parce que vous avez le fait de piner le soja régulièrement, vous allez automatiquement détruire un certain type de vie biologique au niveau du sol, vous allez relarguer de l'azote, pas beaucoup en surface, et ça va plaire aux kénopodes qui vont germer automatiquement. Et donc, c'est la logique, là on revient à ce qu'on a vu avant, associer des cultures pour explorer le sol différemment, pour occuper le terrain, pomper l'azote, etc. On est toujours dans cette même logique. Dans la nature, vous n'avez jamais, même en blé, en conventionnel, je sème trois, quatre variétés différentes de la même espèce. Etc. Ok, donc alors là, pareil. Au début, j'étais parti sur ça, c'est ce que fait Manfred. Donc un seigle, coucher, semer du soja dedans. En Alsace, euh, c'est trop tard, euh, il y a beaucoup de risques. Donc, je suis parti sur la démarche de faire de la culture associée en maïs aussi, plutôt que de semer dans un couvert vivant en printemps. On appelle les pistes. Vas-y, je crois que c'est fini. Non, continue. Donc ça, c'est les rendements hein, euh, en soja associé ou en soja pur. Vous voyez que les rendements restent relativement significatifs. Et relativement intéressant. Par contre, ce qu'il n'a pas mis, il l'a mis en dessous. Euh, dès que vous laissez la culture associée en plein, et ensuite, ils n'ont pas de problème d'eau. Hein. Euh, dès que vous laissez la culture associée en plein, vous perdez jusqu'à 50% de rendement. Il y a trop de concurrence. Le soja a, a besoin de beaucoup d'azote. Et s'il s'est piqué par une autre culture, bah, il, va, il, va, il va rentrer. Et l'autre culture, on ne la récolte pas. Hein. Vas-y. Conclusion les quatre points clés, la perturbation minimum du sol par un travail mécanique, toujours gérer les résidus en surface, avoir systématiquement un couvert ou une culture en place ou une culture associée, apprendre à évoluer et à gérer les risques et avoir une attitude opportuniste. Avec ces quatre points, vous arrivez à avoir des résultats sans garantie, mais il faut toujours adapter à votre contexte, qui est ce qu'il est. Alors on peut rajouter les arbres dans le schéma des racines et des plantes et des capteurs de carbone. Fabien. Je ne l'ai pas mis dedans parce que c'est pas mon historique, mais euh, ça peut rentrer tout à fait dans un schéma euh, qu'on peut concevoir. Il y a encore un clic et c'est bon. Si Un clic. Oh, voilà. Merci. <rire> j'étais un peu long, Merci, mais c'est bon, difficile de faire très court et d'être euh, assez clair. Alors Je sais pas si j'étais clair, s'il y en a tant de questions, sinon on prend des questions dans le débat après. Ouais, je pense qu'on fera les questions à la table ronde, sinon ouais. on, va, on va empiéter okay. un peu sur le temps de, de Laurent. Oui. Merci euh, Michel pour cette prestation. Même si C'est un peu technique, euh, il y a beaucoup d'informations, mais je pense qu'après on pourra revenir sur la table ronde euh, s'il y a des précisions.